Salut les rollistes, on se retrouve pour la question numéro 24 de RPG Day 2017. Partager à un éditeur de Pay What You Want qui devrait charger plus. Donc charger c'est facturer. Euh, c'est une traduction un petit peu discutable. Qu'est-ce que tu fais Dragon Viens là. Donc en fait tu ignores tous les gens qui m'en regardent. Les gens qui Coucou de dragon. Coucou de Quelque chose à dire. Bien, tant pis. Revenons-en à nos moutons. Question numéro 24. Partager un éditeur de Pay What You Want qui devrait facturer plus. Alors je ne connais pas vraiment des de Pay What You Want. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins en France qu'aux états unis mais, euh, mais je dirais probablement euh, bah, Pirate parce que c'est un, un jeu très sympa que l'auteur a, a créé et, et distribué gratuitement en PDF et le, le, le livre physique sur le lu je pense qu'il est à prix coûtant euh, étant donné qu'il bah, coûte je crois 2,45€, quelque chose autour de ce genre là, 2 ou 3 euros, vraiment rien du tout, euh, donc ça doit être prix coûtant. Et, euh, et bah, ton jeu il est vachement bien. Alors n'hésite pas à facturer plus ou en tout cas à inciter plus aux dons euh, parce que bah, qu'il passe très bien et c'est pas parce qu'il est court et, euh, et simple que c'est pas un bon jeu et qu'il mériterait pas d'être payé plus. Au-delà de ça, bah, voilà, je connais pas beaucoup d'éditeurs de, de jeux de rôle de Pay What You Want donc ça euh, donc va être plutôt de répondre pour le reste. Et Maxime Leneuse, ton pirate est très bien donc facture-le un petit peu plus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal à prendre un euro ou deux par livre, euh, personne t'en voudra là-dessus, et ça restera moins de 5 euros, tout le monde sera très content. Voilà, c'était la question numéro 24 de RPG Day 2017, on se retrouve dès demain. Ciao les relis.